Alex s'est fait allumer publiquement par une influente cyberactiviste afro-féministe. Ah, attends, attends, influente, cyber, activiste. Donc en fait, c'est juste un nobody inscrit sur les réseaux sociaux, vous avez bien d'accord Ouais. Afro-féministe. C'est-à-dire, féministe et noire, mais qui habite certainement en France ou en Occident, hein. pas en Afrique, on imagine. En Afrique, elle serait juste euh, agricultrice, quoi. Elle, comme, disait, comme je disais dans ma vidéo sur Iseux et ses parents camerounais qui étaient cadre sup chez Mercedes, au Cameroun, ils auraient récolté le café et le cacao, je crois. Puisque c'est ça, les deux cultures exportatrices principales au, au Cameroun. en même temps, elle pourrait me faire un bon café, tu vois. Ça serait une bonne aurora. J'aurais un petit peu peur pour ma chaise, par contre. Oh, ça, c'est, ça, c'est, ça, là, j'ai taclé trop haut. Là, je me mets, je m'auto-mets un carton rouge. Le moment est venu euh, d'accueillir un homme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 Merci Aurora, bonjour Aurora, comment vas-tu Café, pas café, on l'a déjà fait hors, hors caméra, hein, les, les running gags ont tous une fin. Euh, Aurora, aujourd'hui, nous avons choisi comme vidéo, comme actualité, les bonnes feuilles de Pauline Grand et nom. Voilà. Oui. Alors pourquoi, de, de, de quoi s'agit-il, en quoi ça concerne nos, nos petits chatons Pourquoi ne doivent-ils pas zapper et passer à une chaîne YouTube de jeux vidéo Pourquoi est-ce qu'ils doivent rester avec nous euh, Parce que c'est une clé de compréhension, un outil, l'article euh, qu'on qu va leur lire, qu'on va traiter. Puis c'est chaud, hein, c'est très récent. Hein, c'est très récent. Euh, 8 février. Euh, Il ouais, y a déjà une... Euh... C'est une certaine résonance, ce qu'on veut lire, c'est-à-dire qu'on ouais. l'a reçu, on en parle, moi je l'ai vu passer, c'est pas... Ouais, pas... d'ailleurs, ils l'ont déjà senti, la résonance, parce que moi aussi, ils me l'ont, les chatons, via Twitter, via les réseaux sociaux, ils me l'ont déjà, ils m'ont déjà poqué, ils me l'ont déjà transféré, ils ont déjà attendu ma réaction sur ces sujets, donc on doit avoir un petit peu les mêmes euh, ouais, ouais. les mêmes affinités de followers. Donc. Ouais, donc il euh, y, a, y a un truc, ça fait un petit, un petit peu de bruit, donc c'est pas pour rien... Euh, donc une clé de compréhension pourquoi, euh, bah pour comprendre on va dire le, le camp du bien et des euh, social justice warriors, comme ça qu'on les appelle, une déferlante de, de n'importe quoi, euh, mais il faut comprendre que c'est le bordel au sein même du camp euh, progressiste et que... Euh, une sorte de, de truc automoteur, de, de, de mutant, comme ça. Alors, je ne sais pas qui est le, le grand créateur de tout ça, mais en tout cas, la, la créature échappe au créateur. Ça, c'est un truc. Euh... Ben ça, c'est mythologique, ça. Oui, mais, mais la créature euh... échappe toujours au créateur. Donc, euh, Pauline Grandeston, qui est la journaliste de ce site slash, ma, slash magazine qui s'appelle Néon, nous parle de tout ça euh, avec des témoignages, avec des prénoms modifiés, de de gens qui sont passés par des brimades dans ces milieux et ces groupes et ces collectifs. Soi-disant bienveillants, égalitaires, non-discriminants et inclusifs. Voilà. Euh, et euh, donc Néon nous, nous, nous expose tout ça, assez honnêtement. Hein, ils y vont, euh... enfin, nous aussi, on va y aller assez euh, honnêtement. On va sans, sans concession. Donc... Et juste avant de commencer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ce que j'aime en descendant le matin me faire un bon jus, avec mon extracteur, c'est retrouver un plan de travail absolument impeccable. Alors, pour cela, rien de plus facile, je demande tout simplement à ma femme de ménage, Nathalie, la veille de me mettre une bonne giclée de mon, de mon spray miraculeux Cuisine aux agents nettoyants actifs. Vous aussi, retrouvez une cuisine rutilante, le spray miraculeux Cuisine et ses agents actifs offert pour toute inscription VIP avant le 31 mars. Merci Nathalie Avec plaisir Des mécaniques brutales de dénonciation et de mise au banc font des ravages au sein des milieux militants progressistes. Témoignage sur un fléau longtemps tabou. Elle est étudiante et souhaite s'engager pour la première fois dans l'association dont je suis membre. Au téléphone, elle tourne autour du pot, hésitante comme tourmentée et finit par admettre qu'elle a très peur de mal s'exprimer, de ne pas employer les mots justes, de ne pas savoir. Sa crainte a jusqu'ici, ses envies d'engagement. Tandis que je tente de la rassurer, je lis dans son angoisse la confirmation d'un phénomène que j'observe depuis que j'ai l'œil sur les mouvements de défense de la justice sociale. Une forme d'intransigeance affichée, propre à inhiber ou décourager certaines bonnes volontés. Une course à la pureté militante qui fait des ravages. En 2016, j'avais enquêté pour Néon sur le cyberharcèlement des féministes. Ces flots de haine et de violence dirigés par une frange de masculinistes à l'encontre des femmes qui militaient sur Internet. Un fléau toujours d'actualité. Seulement, d'après de nombreux témoignages d'activistes, au coup de boutoir de la fachosphère s'ajoute souvent une brutalité plus douloureuse encore, celle de son propre camp. Mais qu'ont à voir les masculinistes et la fachosphère bon, D'abord, qui est la fachosphère on se discute, enfin, on imagine vers qui elle pointe du doigt. Un groupuscule Voilà, un groupuscule identitaire. Les masculinistes sont un micro, micro, micro-partie de quelques dizaines de mecs par pays ou quelques centaines de mecs dans le monde, euh, généralement, fondamentalement, euh, incels, c'est-à-dire euh, qui n'ont pas accès aux femmes et qui s'en vengent par des black grass ou euh, du... Mais c'est infime, si tu veux, par rapport à la vague, à la déferlante, à la submersion féministe, les masculinistes, c'est en, en, en, numéri en, en numérique, c'est 1%, c'est, c'est, c'est que dalle. Et c'est globalement une bande de cons. Je ne me suis jamais réclamé, je n'ai jamais fait aucune référence à aucun masculiniste que ce soit. C'est vraiment, euh, c'est, c'est, marginal. C'est marginal et c'est des puceaux, des frustrés, c'est, c'est des incels, quoi. Et donc là, tu dis, mais néon, ils ont pas, ils ont pas trop, pas trop mal fait le taf, je suis désolé. Prétendre que le monde est partitionné, que le monde, le monde de la, du, du, du politico-sociétal serait partitionné entre les masculinistes et les féministes. Non, c'est les féministes sont 100 fois les, les, les masculinistes. <rire> Faut être sincère là-dedans quand même. Hein. Continuons. Plusieurs militants se revendiquant de diverses mouvances progressistes m'ont raconté avoir été visés par des mécaniques d'humiliation et d'exclusion en ligne et au sein de leurs cercles sociaux. Comme dit Jean-Marie Ligard. C'est ballot, hein, c'est ballot. Souvent, les personnes interrogées admettent qu'elles se livraient elles-mêmes à ce type d'abus avant d'en devenir la cible à leur tour, et de prendre conscience de la violence du procédé. Harcèlement en meute, dénonciation publique, effet boule de neige, de rumeurs impossibles à contester, leur récit révèle que l'espace est parfois mince entre la déconstruction et la destruction. En ce moment, vu le climat actuel, toutes les personnes qui militent savent que ça peut leur tomber dessus, assure Flo, tenancière de la chaîne YouTube Queer Chrétienne. Un pote classait les sujets à traiter selon leur degré de dangerosité. Pour la vidéaste, le coup près est tombé lorsqu'elle a posté une vidéo sur la biphobie dans le milieu lesbien. Biphobie, biphobie. Donc euh, une phobie contre les présume. On imagine, oui. Un torrent d'insultes et d'appels à la violence atterrit dans ses commentaires sur YouTube et Twitter. Je savais que j'allais en prendre plein la gueule. Je n'étais pas surprise, mais ça faisait quand même un peu mal, précise-t-elle. J'ai coupé les réseaux mon maître sans traitant m'a mis sous anxiolytique et je ne suis pas allé au boulot. C'est par ce type d'anecdote qu'on mesure quand même la résilience de ces gens. C'est-à-dire le, leur carapace, leur force vitale, leur euh, leur euh, leur virilité euh, intellectuelle à défaut d'être physique. Elle se prend des critiques sur un réseau social et elle se fout sous anxiolytique et elle arrête de bosser, c'est-à-dire elle arrête d'être utile, elle arrête de produire. Euh, ça fait 15 ans me traite de tout ça fait 15 ans que je suis attaqué sur mon physique mes origines mes soi-disant positions mes orientations mes pratiques tout et je suis pas sous anxiolytique tu vois et je continue à produire et à bosser et, et ces gens là ils ont un bad buzz d'une semaine qui est en plus un micro bad buzz que personne connaît je veux dire ils sont pas en télé moi j'ai eu un bad buzz en direct à la radio en prime time, à 20h50. À la télé, sur, sur Europe 1, sur RTL, sur M6, sur machin, sur truc. La meuf, elle a un micro bad buzz sur son compte, et elle est KO, quoi. Out. Ça à sa décharge, elle pensait vraiment mettre les pieds dans un monde, on va dire, sans altérité, au moins dans ces organisations à elle, de bisounours, de causes communes, on fait front, on fait bloc, on est les Power Rangers. Ouais, mais on... C'est vraiment une méconnaissance absolue du cœur humain. Quoi. On, on est tous ensemble, elle pensait partir ensemble à la guerre contre bah, les, les masculinistes, les groupuscules, la fachosphère. Et non, en fait, c'est dans son, dans son propre camp. Qui, fachosphère, ça n'a rien à voir. Je répète, je sais qu'Aurora le sait, mais les masculinistes et la facho-slash-rien-fausse-faire, ça n'a rien à ouais. voir du tout. Je reprends cette termes. Oui, bien sûr, bien sûr, je sais, mais, mais, mais rappelons-le, quoi. Mmh. Deux ou trois fois, j'ai tenté de me reconnecter, mais je n'étais plus capable de gérer face au nombre. Un mélange de commentaires cordiaux et de gens qui disent qu'ils vont vous casser la gueule s'ils vous croisent. C'est très douloureux, très désagréable. Très vite, elle constate que les prétendues citations n'ont plus aucun rapport avec la réalité du contenu de sa vidéo. Une... « Vérité alternative », je cite, « prend forme sous ses yeux ». Des commentaires affirmaient que je disais que les lesbiennes étaient des camionneuses violentes. Ça a fini par me mettre le doute. Alors que c'était purement mensonger. Elle vient de découvrir ce qu'on ce qu appelait dans la cour d'école au CM2 le téléphone arabe. C'est pas raciste, ça s'est toujours appelé comme ça, c'est euh, les propos rapportés de, de quelqu'un qui les rapporte de quelqu'un, qui les rapporte de quelqu'un, n'ont plus euh, aucun rapport avec le propos original. Elle le découvre à l'âge adulte. Mieux, mieux vaut tard que, que jamais. Et comme dit la citation latine, euh, mieux vaut tard que jamais, certes, mais au retardataire, euh, restent les os, quoi. Ouais. Tardé venientimum aussi ou quelque chose comme ça. En fait. ah oui, non, d'accord, il y a de très belles lettres dans ton mot. Mais la deuxième condition, au se c'est que ça veut dire quelque chose. Pierre perseverare diabolico. Ça n'a rien à voir, ça. Tu dis juste ça pour parler là. Oui, mais ça sonne bien, là, je le ouais. <rire> place. Victorie mundi, sed mundis lacryma. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. Kamoulox Sinon, ça marche oui, aussi. Oui, ça, ça va. Oui. Jeanne, militante féministe, estime que le débat en ligne est devenu très casse-gueule. Non. Et choisit désormais, la plupart du temps, de se taire. Elle a reçu l'étiquette de problématique après avoir tenté de régler un différent professionnel dans le cadre d'un webzine qu'elle dirigeait. On m'a envoyé tous les tweets sur ce qui se disait sur le webzine et sur moi. C'était assez monstrueux. Des gens qui parlaient de moi sans me connaître. J'ai fait une longue pause. Donc là, encore une fois, on voit qu'en fait, ils sont dans l'incapacité, les soi-disant femmes multitâches, sont dans l'incapacité d'avoir une activité militante et un travail. C'est l'un ou l'autre, en fait. Quand les foudres numériques se sont abattues sur un de mes amis, auteur d'un commentaire Facebook qui a déplu, elle s'est néanmoins indignée dans un post sur sa page. Récemment, elle a vu avec amertume une jeune mère, victime de violence, qui sollicitait de l'aide sur un groupe Facebook de parentalité féministe, se faire corriger car elle n'employait pas les termes jugés inclusifs pour les personnes trans ou non-binaires. Elle avait besoin de manger, pas qu'on lui dise comment s'exprimer. Donc c'est censé être ça, les, les lieux propices à la bienveillance, euh, à l'entraide, au partage, à la compréhension d'autrui. Ben bah oui, mais c'est ce contre quoi euh, je mets en garde. C'est même la, la logique à l'aune de laquelle j'ai fait un pari avec vous, c'était quoi, c'était le mois dernier, dans Biden, dans, dans, dans ma, à la fin de ma vidéo sur Biden, je vous ai dit le parangon du progressisme qui est Biden sera trahi par ses épigomes. Hein, je vous l'ai dit ça, je, je, je l'ai dit, je l'ai promis, on va, on va le voir se vérifier, on va voir mes prédictions euh, aveni, euh, survenir, pardon, et advenir, mm, ad, advenir voilà, c'est comme ça qu'on dit en français, advenir ou survenir en italien, c'est « avenir ».« Avenir ». Et donc, bah là, c'est le cas. Ça, ça commence déjà à se produire. C'est-à-dire que la bête immonde, euh, l'alien a accouché du petit alien. Et le petit alien, n'étant pas un être humain, mais étant une bête pire que la précédente, bouffe la mer. Qu'on qu contrôle vraiment plus. C'est-à-dire que là, il n'y a, a même plus un semblant de contrôle du créateur sur la créature. Les gens et se bouffent entre eux, en fait. Au sein de cette petite constellation, le bouche-à-oreille, ou sa version 2021, le message privé circule vite. Une expression malheureuse, un écart dans la couture du dogme, et vous voilà problématique. La mécanique d'annulation s'enclenche d'autant plus fort si la personne qui vous cible pèse dans la hiérarchie officieuse. Les cercles de gauche ont beau prôner l'horizontalité des rapports, ils ne sont pas exempts des dynamiques de pouvoir qui irriguent la société. Une figure influente d'Instagram a ainsi orchestré une campagne de messages furieux contre une photographe qui avait relayé, au cours d'une manifestation, la photo d'une pancarte au contenu jugé offensant pour les travailleuses du sexe. Là, on n'est pas dans euh, la double éthique, le double standard, comme ils disent en anglais, ou alors euh, les dés sont pipés, c'est-à-dire que c'est complètement mutant. Ce que je vais te relire, là, c'est comme un mec qui se garde sur une place autorisée, et pendant qu'il est chez lui, on vient repeindre des lignes de stationnement payant, et il se fait allumer, c'est-à-dire que tu n'as plus aucune grille, donc que comme n'importe quel photographe de presse, de guerre, de, de rue, d'art, ce si que tu veux, il rapporte le réel, encore plus objectif, sans commentaire, en prenant une photo. On ne lui apporte même pas le crédit d'avoir fait son boulot de photographe, ou peut-être que le mec... Non, pourquoi Parce qu'il a fait son boulot de photographe, mais il a oublié le corollaire, l'effet de bord de la logique communautaire, que tu vois dans les médias américains, c'est de s'excuser auparavant des personnes que tu pourrais offenser. Tu pas remarqué... Tu vas aux états unis où maintenant tu... tu, tu tu stream des, des, des contenus américains ou, ou de logique anglo saxonne quel qu'il soit dès que la société derrière est anglo saxonne toute blague ou tout commentaire à l'encontre d'une communauté est précédé d'une annonce je nous nous excusons auparavant pour les personnes susceptibles d'être euh, etc c'est ça qui manque c'est pas la photo qui lui reprochait je suis certain que il est il est il est il est, il est pendu il est lynché pour ne pas avoir réfléchi communautairement et ne pas avoir auparavant beurré l'arrêt des communautés qui, qui, qui potentiellement seraient, seraient susceptibles d'être opprimées. Ou publiant sa photo dans une expo, dire en, en dessous en italique, je précise que moi, monsieur Machin, je ne suis pas partisan de ce dictateur qui commet des exactions, mais que je suis juste un photographe de guerre qui allait faire oui. à son table. C'est ça. Si et il aurait dû même pas le légender, il aurait dû l'écrire et le dire avant, en off, Alex s'est fait allumer publiquement par une influente cyberactiviste afroféministe. Ah, attends, attends, influente cyberactiviste, donc en fait c'est juste un nobody inscrit sur les réseaux sociaux, vous avez bien d'accord Ouais. Afroféministe, c'est-à-dire féministe et noire, mais qui habite certainement en France ou en Occident, hein. pas en Afrique, on imagine. En Afrique, elle serait juste euh, agricultrice. Quoi.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 Je crois qu'elle pèse combien, elle Isolte Carton orange. Là, j'avoue, c'est pas classe ce que j'ai fait. Carton rose. Carton rose et noir. Black and rose. Pour tous. Elle pèse lourd dans l'industrie de la musique, Isolte. Alex s'est fait allumer publiquement par une influente cyberactiviste afroféministe pour avoir employé de travers le mot « exotisation » dans un statut Facebook. Elle m'est tombée dessus. Elle a fait des posts sur sa page perso, a donné mon nom sur des groupes Facebook. J'avais des amis en commun avec elle. Ça a eu des répercussions sur ma vie. Oui, alors là, je suis désolé, mais euh, à un moment, euh, moi, je suis pour la totale légalisation de donner le nom des gens. Je ne sais pas pourquoi tout le monde sait exactement comment je m'appelle depuis 15 ans et pourquoi le simple fait de donner le nom de famille de, de quelqu'un euh, serait euh, le, le, le, le diffamer ou le mettre en danger. Je ne dis pas donner son adresse ou son nom de famille, mais à un moment, assumez ce que vous écrivez. J'en ai un peu marre, si tu veux, de, de... Alors je sais que vous êtes tous dans une logique euh... très très punk, très, très début d'Internet de l'anonymat total, et que vous vous pensez protégé par vos pseudos. Je l'ai déjà dit, sachez qu'en justice, vos pseudos ne valent rien, et que devant une demande du juge, vos hébergeurs vont vous... Les hébergeurs des sites que vous fréquentez vont balancer vos coordonnées directes, sachez-le, je l'ai vu au tribunal. Et, et en plus de ça... Euh, je trouve que c'est un combat... Euh, t'as quelqu'un qui est avec des gants de boxe, et t'as quelqu'un qui est avec un flingue, quoi. C'est un combat inégal. Euh, moi, je, je dois penser et peser toutes mes paroles. D'accord Et Titi 42 ou, euh, ou Hydre du futur 72, non, au titre que on sait pas qui c'est. Non, c'est pas juste, un moment... Euh, non. On boxe, alors, même catégorie de poids, même, même tout, quoi. C'est une autre amie qui finit par pointer auprès d'Alex... Que fondée ou pas, la colère de cette militante se manifeste de manière abusive et autoritaire. C'était toujours elle qui corrigeait les gens, et elle avait une cour qui la suivait. Régulièrement, quelqu'un se faisait aligner. Il fallait montrer à la chef che des fe qu'ils avaient bien agi. Depuis, Alex fuit ses communautés numériques et préfère militer par le biais de sa propre page Instagram. Donc ce qui est marrant, c'est que le camp du bien se livre à des exactions de type cyberharcèlement que jamais... Vous ne trouverez sur mes 15 ans de présence internet, 2006-2021, vous ne trouverez jamais une page ou une trace ou une preuve que j'ai incité ma communauté à agir en meute, à, à poquer, à taguer, à machin, un truc. Tout ce que je vous demande, c'est de taguer vidéoscopie sous les, sous les contenus que vous voulez me voir, euh, me voir analyser. Et eux, Six livres euh, abondamment, tu vois. Et avec une... Mais moi je suis le camp du mal, et eux c'est le camp du bien, tu comprends Donc, euh... Bien sûr. Et avec en plus une construction de type monarchiste, de cours, de vassalisation. Il dit... Oui, mais ça, la... ça, ça ce sont les passions humaines, euh, comme dit euh, DRD, là, Danny Robert Dufour, euh, on a trois passions, et, et Pascal avant lui d'ailleurs, c'est pas de lui, il y a trois passions c'est la... La... la connaissance, la chair et la possession. Mais ces groupes-là sont censés être exempts de toutes ces notions. Ils prônent l'horizontalité totale des luttes. Les, les gens ont un déterminant, ont une passion. Comme disait Cochet, quand, a, quand les gens ont une passion, il faut leur la, la leur laisser vivre, tu es obligé. Et une de ces passions, c'est d'accumuler euh, une cour, d'avoir des, des, de, une influence, et euh, de, de se sentir cheffaillons et de cheffaillés. Et chacun, euh, ch chacun prend sa place, t'en a qui sont là pour pour cheffer, pour, pour initier un truc, pour être si vite, On a d'autres qui sont dans leur rôle de courtisans naturels, euh, oui. qui aspirent pas à couper la tête. L'horizontalité de... forcée est un refoulement des passions humaines. Oui. Et ce qui est refoulé sort en, en putréfaction, en, en fantôme, en, oui, en, en, en décuplé. Ouais. Alors là, on va, on va voir. Un... Au cul, au carré. Le fameux. Le fameux. patriarche Kaka. Ouais, patriarche caca. Patria patria patria patria. On a un exemple concret, euh, qui n'est pas une blague. Il faut, faut, faut bien comprendre que c'est ce sur quoi s'échappent ces, ces gens, entre eux. Trop d'embrouille pour rien. Il faut préciser qu'au sein de ces cercles, on échange selon un vocabulaire précis et en continuelle évolution. Les mots employés pèsent lourd. Chaque notion vise à recouvrir la réalité d'une oppression. Égare à qui trébuche sur un TW. Trigger warning d'avertissement employé au début d'un poste pour préciser quel sujet potentiellement... Voilà Seront Voilà Qu'est-ce que je te disais Et, et, et... Alors là, je... vous allez dire que je l'avais... Non, lu. il l'avait pas, pas lu. Je ne l'avais pas lu. Parce que je t'ai demandé le lien de l'article, ce matin, t'étais dans le taxi, ouais. je te j'ai pas eu le temps de le lire, euh, bon... Euh... Oui, on... j'aurais dû, parce qu'en théorie, une vidéo d'actu est contextualisée. Ok, cette fois-ci, j'ai pas eu le temps. Je l'ai deviné que c'était une question de TW. Et je connaissais même pas le vocable, je te l'ai dit c'est un problème de... Oh putain ça, ça, ça vaut une rasade... J'ai plus de café. C'est ballot, hein C'est ballot Donc on répète ce qui est un trigger warning. Forme d'avertissement employé au début d'un poste pour préciser quels sujets potentiellement douloureux seront abordés. Alors là, attention, ouvrez les guillemets. On m'a engueulé parce que j'ai pas mis de TW devant une recette qui contenait du kiri et que les véganes pouvaient être choqués. Voilà Voilà c'est ça vers lequel on tend, et on, on y tend même pas, on y est. Bon, ça y est, on y est. Hein c'est comme quand le, le, le, le, le testeur Covid t'enlève le, le coton. C'est fini, arrête C'est sorti, ça y est, c'est plus la peine d'avoir mal. Euh, on y est, voilà. Je vous le dis depuis des années, la logique anglo-saxonne de la prévention d'une hypothétique blessure à une communauté va tuer la créativité, l'inventivité et l'humour. Parce que tu ne pourras plus... Faire une blague ou une euh, ou même euh, te montrer entreprenant euh, par rapport à une personne qui te plaît, la passion, avant d'avoir le, le contrat, l'acceptation écrite, la prévention, euh, euh, etc., etc. etc. Ça, ça y est, on y est. Les mots employés pèsent lourd. Chaque notion vise à recouvrir la réalité. Voilà. De Moi, ça, ça m'évoque deux réflexions li li littéraires ou d'inspiration littéraire. La première, c'est de Camus. Je la répète tout le temps. Les mots. Arrive quand les quand les choses manquent, ou quelque chose comme ça, je cite de mémoire. Euh, donc en fait, euh, le TW c'est quoi C'est une mise en mots d'une empathie mais qui n'est pas réelle, parce que si elle était réelle, tu n'as pas besoin de TW. Et la deuxième chose, c'est du Barthes, toujours de mémoire, le, le, les figures de la rhétorique survient toujours euh, dans des phases où le discours se brise. C'est-à-dire que dans un, dans un argumentaire, dans une conférence, dans un discours, dans un monologue, les plus belles figures de rhétorique, ce qu'on appellerait les, les, aujourd'hui désormais les punchlines, les astuces oratoires, arrivent quand les, les enchaînements logiques sont faibles pour masquer. C'est comme la panure sur le gratin. Hein. Les vieux chou-fleurs euh, moisis ont fait un gratin de chou hein. au resto. Dès, dès que c'est pané au resto, vous savez que c'est un vieux truc. Hein. Euh, voilà. Donc, euh... moi, pour les mecs qui savent pas cuisiner, comme moi, tu, tu, tu mets des herbes de Provence, tu fais cuire des, des pâtes. Euh, autre, ouais. cho autre chose que du, que du beurre et du sel, c'est tu sais, des herbes de Provence. Ouais, par exemple, ouais. voilà. Bon, on a un passage sur Virginie Despentes qui donne son avis. On le lit. Ah ben bah, c'est toi qui, qui c'est toi qui pilote. Hein. Euh... A, on a une règle chez nous, c'est qu'il y en a un qui pilote, l'autre qui, qui baisse sa Ça culotte. Juste... Hein, tu vois. Là, par exemple, voilà punchline, figure de style, c'est parce que la transition est pourrie. Vous avez vu? On, a, on est paumé, on n'a pas de transition, je balance une punchline. Moi hein, aussi, je... <rire> La féministe américaine Joe Freeman employait le mot « trashing » pour dénoncer, dès les années 70, cette forme de sabotage de réputation manipulatrice, malhonnête et excessive, destinée à dénigrer et détruire. Imagine que là, quelqu'un ou quelqu'une, en 30 minutes, ponde que tu aurais tenu des propos, d'accord, machin, sans, sans preuve, sans lien, etc., que 100 000 personnes, 85, signent ça, que ça parvienne à ton employeur, et que ça décide que jusqu'à la fin de ta vie, tu ne travailleras plus jamais. C'est pas, imagine, c'est ça qui se passe, pas pour moi, mais... C'est ça, ça qui s'est passé pour moi. Ça arrive. Pense, réalise ce que ça fait. C'est pas une semaine de tweets méchants. Quelqu'un a ourdi ton, ton éviction de la société. Ouais. 30 minutes en 30 minutes avec des talons de 5 carrés et de la crasse autour des touches. Quand vous faites licencier, quand vous évincer un, un métis du camp du mal, là il n'y a pas de problème. Par contre, quand c'est entre vous, tout à coup c'est du trashing. Hein. Poursuivi par la vindicte d'une partie de la communauté trans pour des propos et des choix artistiques jugés hostiles envers les personnes non binaires, l'influente YouTubeuse américaine ContraPoints. Resume, a décrit avec talent les rouages de cette machine dans une vidéo intitulée « Canceling. Tu as remarqué que mes haters se moquent de mon nom de site, qui n'est qu'une un, qu URL, hein. je n'ai jamais dit « je suis Stéphane, l'homme d'influence », j'ai juste choisi un nom de site, et ils s'en moquent en disant « cet homme n'a aucune influence ». Par contre, eux, ils sont tous influents. Tu as remarqué ou pas ouais. Toutes, Elles sont toutes influentes, même quand personne ne les connaît, par contre, moi, non, J'ai ouais, pas le droit. Certain, parce qu'il y a le côté euh, collectif, c'est pareil, c'est... L'influente youtubeuse, l'influente instagrameuse, c'est coluche quoi. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Elle nous raconte. Encore aujourd'hui, je suis bien plus discrète qu'avant sur les réseaux sociaux. Je sens qu'il est impossible pour moi d'avoir une conversation sur certaines questions, notamment celles liées au genre. Le problème, c'est que ce risque est imprévisible. Vous ne savez pas quelles paroles risquent de déclencher une réaction. Cette incertitude pousse les gens au conservatisme à ne pas s'aventurer sur de nouvelles idées. C'est ce que je vous dis depuis des années. App euh, perte de la dérision, euh, perte de l'ironie, perte de la de l'humour, et autocensure euh, continue et progressive. Oui. Et, et le pire, c'est que cette autocensure ne s'applique pas qu'à des conversations quotidiennes, elle s'applique également au vote. Je suis convaincu, et là c'est une conviction, ce n'est pas une démonstration, je suis convaincu que la même logique d'autocensure s'applique aux gens dans l'urine dans le... pas l'urinoir, le... dans le... L'isoloir. Non, merci. <rire> C'est Anne Hidalgo qui m'a... Cette même logique s'applique aux gens dans l'isoloir. Quand ils ont à choisir entre, un, entre un, un candidat progressiste qui qui a abondé avec tous les mots de la bien-pensance, tout, tout le champ lexical, et un candidat plus, plus, plus, plus identitaire ou, ou, ou plus conservateur, je suis certain que même... Dans le secret, cette logique continue à s'appliquer et que les gens n'osent pas euh, se mettre en porte-à-faux avec les valeurs progressistes. Ouais. Certains. Ouais, ouais. Alors que ouais. personne les voit, etc., ça continue. Et ils œuvrent à mettre au pouvoir des gens qui ouvrent grand les portes à cette logique. Eh ouais. ouais. C'est bien joué. Hein. Idiot utile. J'œuvre à instaurer des gens qui m'enferment, me, euh, qui, qui me séquestrent, qui me briment, euh, qui me ruinent, euh, qui me déclassent. Ouais. Et qui m'enferment chez moi et qui font fermer tous mes restos. Mais ouais. j'ai voté pour eux. J'étais tout content. Ouais. Et je le referai. Sans problème. Bah, je, je parlais avec un pote l'autre jour de l'éventualité d'une candidature Zemmour. ou pote en question, a vraiment beaucoup de points communs avec lui, de faire à peu près la, la même taille, le même morphotype, le même... Euh... Alignement des planètes euh, religieuses euh, et tout ce que tu veux, les, les mêmes points de crispation. J'ai dit, bah alors s'il si se présentait, je pensais que tu voterais pour lui direct. Euh, non. Non. Dit, bah, pourquoi dit, Je dis, je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est lui, ou l'inverse. Euh, euh, T'as essayé de me faire lire ses livres. Front quoi. républicain. Euh, non, non, quand même pas. Et je pense qu'il serait pas le plus doué pour ça. Euh, non. Oui, c'est vrai que là... Euh... Le, notre gouvernement actuel est particulièrement doué. Je pense que chaque jour en est une démonstration euh, niveau euh, <rire> économique, politique, sociétal, vaccin sanitaire. Là, c'est une démonstration de dons euh, répétée chaque semaine, quoi. Solal, militant trans, a reçu l'infamante. Solal, à ne pas confondre avec le psychosociologue. Alain Solal. Alain, Alain Solal. Alain Solal. Alain oui. Solal. Alain Solal, dont j'ai mis en exergue l'expérience du du du du CF, ma vidéo, donc coin oui, supérieur droit de l'écran. Ne, neuf expériences de psychosociologie que vous devriez avoir à l'esprit. Un petit peu de promo trans, trans, euh, trans vidéo bien sûr. <rire> oh, je suis en forme aujourd'hui. Solal, militant trans, a reçu l'infamante étiquette de de de problématique. C'est nou... le problématique, is the new nauséabond. C'est ça. Moi j'étais nauséabond, mais ça y est, c'est ringard, maintenant t'es problématique. Non, il y a eu nauséabond, malaisant et problématique. Controversé. Non, on finit ça, ça ouais. n'existe plus. C'est dans les années... C'était euh... Jacques Martin, ça. Alors, cela, le militant trans, a reçu l'inflammante étiquette de problématique. Après une soirée, où, d'après lui, il aurait été lourd et insistant. Petit à petit, j'entends des trucs sur moi. J'entends que j'aurais agressé 4, 8, 10 personnes. Je dois intervenir dans une conférence. On me dit, on préfère que tu viennes pas pour ne pas que tes victimes te voient sur une estrade. C'est hyper traumatisant. Solal dit avoir perdu son boulot dans un bar autogéré de gauche, oh, dans sa petite vrai. ville où les membres d'une même mouvance se connaissent tous. Son statut de pestiféré lui vaut une... Bar autogéré de... Qu'est-ce qu'on boit dans un bar autogéré de gauche Si ouais. c'est autogéré de droite, c'est un groupuscule. Ouais. Autogéré de gauche, c'est un bar gratuit, c'est non lucratif, comment ça se passe Moi, j'aurais quelques doutes sur l'hygiène des cuves à bière d'un bar autogéré de gauche. Je sais pas pourquoi, mais euh, je pense qu'il y aurait des relents d'urine dans ma bière. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'on trouve dans un bar autogéré de, de gauche. Dans tu sais, c'est les bars qui rincent pas les verres. Ils oui. ont des machines. Oui, comme ça, en fait, ça ne rince pas. Ils ont des espèces de GAO, euh, en forme un peu de pissotière inversée, et ils, ils posent oui. simplement ton verre comme ça. Donc, il y a vague... et, et, en fait, les, le, les... là où les lèvres se posent. Ça a touché le métal, Ça a touché le métal, et surtout, ça a touché les 400 euh, lèvres qui ont, qui ont précédé. Ouais. Et quand tu leur demandes si éventuellement tu peux avoir un verre propre, euh, ils t'ignorent, ou ils te, ils te méprisent. Au final, quelles qu'aient été mes intentions, j'ai pas voix au chapitre. Regrette sonal. Je ne vais plus en manif, ni dans les rassemblements queer. Je suis hyper parano. Je fais des cauchemars. Et j'ai un rapport à l'attachement complètement pourri. Vous, vous voyez, quand vous vous moquez de moi pour rappeler ce que c'est que d'être euh, euh, médiatiquement lynché et licencié, des gens qui n'auraient soi-disant pas ma personnalité auto qui vivent un dixième de ce que j'ai vécu, Font des cauchemars et développent des psychopathologies. Alors que il n'a pas eu une campagne médiatique nationale, il n'a il pas dû aller faire chouvas à la radio et à la télé, etc. C'est que dalle ce qui lui est arrivé. Et ben, il développe des psychopathologies. Ouais. Donc, essayez de comprendre quand je vous dis que je l'ai vachement cool en fait par rapport à ce qui m'est arrivé quand même. Même si pour vous, parce que vous n'avez aucune empathie, ça ne vous est pas arrivé directement, donc vous n'arrivez pas à concevoir ce que c'est. Comparer, des gens sont détruits pour avoir perdu un job de barman dans l'anonymal plus total. D'accord Imaginez ce que cette personne aurait vécu en étant lynché euh, nationalement et reconnue dans la rue, insultée, euh, menacée de mort, méprisée au, à, son, à son procès. J'en parlerai, j'en parlerai bientôt, euh, etc., etc. Là, vous avez des, comp des éléments de comparaison objectifs. J'ai perdu la légèreté. Si je noue une relation d'amitié ou de drague et que ça se retourne contre moi, comment je fais Eh ben moi, comment j'ai fait Vous savez combien de femmes euh, avec qui j'avais échangé des des, des des des propositions, des numéros et des promesses m'ont cherché et, et ont disparu et Ben qu'est-ce que j'ai fait Ben j'ai fermé ma gueule. Voilà. Ben c'est la vie. C'est comme ça. Il y a une injonction à la rage qui a remplacé l'injonction à la compassion. Or, les gens qui ont du pouvoir n'en ont rien à foutre d'être harcelés sur les réseaux sociaux alors que ceux qui n'en ont pas ça détruit leur vie donc ça c'est un peu manichéen, un peu un peu bébête pour pas mal de personnes quand on parle de parole de la victime on ne parle plus de récit on parle de ressenti j'ai ressenti que machin enfin machine m'a coupé la jambe peu importe ce que machine a objectivement fait si tu ressens que quelqu'un t'a coupé la jambe il t'a coupé la jambe alors pour conclure moi je sens plusieurs choses D'abord, je sens que Aurora me doit de l'argent. Ah bon Ben, je, je le sens. C'est comme ça. Donc tu, tu, tu vas chercher ton chéquier, tu, tu, tu signes. Est-ce qu'il me raison possible. Non, je le sens. Non C'est dans, dans mon ADN, c'est dans ma souffrance intérieure, je, je le sens, c'est pas discutable. Ensuite, je sens que Nicolo derrière la caméra, doit nous faire un allonger. C'est pas dans son contrat, mais je le sens. Je sens que vous nous devez un pouce pour nous rétribuer de cette vidéo. Je sens que vous devriez vous abonner à la chaîne si vous en voulez d'autres. Et je sens également et surtout que vous devriez poursuivre votre, votre visionnage de la chaîne avec ma playlist vidéo d'actualité que je suis en train de pointer au bout de mon index. Enfin, c'est pas mon index, c'est mon majeur, tu comprends Ça, c'est mon majeur. Pourquoi Parce que je le sens. J'ai décidé qu'aujourd'hui, c'était mon majeur.